une chanson qui s'appelle « Amané, Imané ». C'est la dernière chanson du conte « La balade pour Lola ». Dans ton bel habit Princesse de lumière, tu danses au bon milieu de l'immense désert. Tu peux marcher des heures pour aller jusqu'au puits pour l'amour d'une... T'orderai ta vie Ammané Imané Ça signifie L'eau c'est la vie mané Imané Tu lis ces mots Sur le tableau quand ton école On sait le prix de l'eau Tu danses dans le vent La houlée d'une chanson Des sables mouvants, de leur voix émouvant, et tu rêves de voir ruisseler sur ta peau comme des perles. Belle goutte d'eau Amane, ah, imane Ça signifie l'eau, c'est la vie Et, et puis tu danses Dans un voile de durance Tu regardes le ciel les avions font des traces On dirait des gazelles Qui filent dans l'espace Tu t'inventes l'histoire D'un bel aviateur qui descend pour te voir Un prince venu d'ailleurs Tu lui dis dans les yeux En montant une graine Aussi peu Dessine une fontaine Amane, imane Ça signifie l'eau, c'est la vie La vie c'est l'eau Et puis tu